Cette année, c'est l'année de l'amour. Ah, oh, de révélation Là, on est vraiment dans tout un univers un peu fantasmé de la rencontre dans, dans les films dans les dessins animés qui traitent d'amour et qui donne un petit goût de, de fadeur à la réalité alors que pas du tout. Les films d'amour, c'est aussi des beaux moments. Et même si ce n'était pas ton histoire, en fait, c'est du, bo du bonheur à part procuration. Ça me regonfle le cœur. D'une certaine manière, tout le monde idéalise un peu l'amour. Les facteurs clés pour que, pour que ça aboutisse à une jolie rencontre, à une jolie relation, beaucoup de choses viennent de soi. Faut, faut... Moi, je crois pas beaucoup au hasard. Mmh. Quand on est dans une vraie démarche profonde vis-à-vis euh, -vis de la rencontre amoureuse, il y a des jolies choses qui arrivent. Et C'est une formidable histoire d'amour. Cette année, c'est l'année de l'amour. Oh, une révélation On se retrouve en 2022 pour un nouveau format de cette émission, donc restez bien sur le stream.